Hello à tous, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à pas mal de choses, à la prépa physique, euh, au crossfit, aux techniques d'haltérophilie et de gymnastique. Et aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau mouvement que vous connaissez déjà je suis sûre et certaine puisqu'il se genre il se trouve dans tellement tellement de workouts aujourd'hui dans le crossfit que vous pouvez absolument pas passer à côté donc on va revoir quelques points techniques sur le thruster parce que je suis certaine que vous avez quelques interrogations en tout cas sur la technique et sur la gestion du mouvement donc on va le revoir ensemble euh, bah, tout de suite, hein. euh, avant ça n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir les notifications d'autres vidéos bah, qui sont susceptibles de sortir puisque j'en sors à peu près une toutes les semaines euh, et pour vous tenir aussi informé de différentes choses comme des projets qui vont sortir dans pas très longtemps et qui vous aideront si vous débutants ou intermédiaires dans les sports tels que l'haltérophilie, la gymnastique ou le crossfit qui vous aideront à trouver, je pense, aussi à votre pied. Je vais avoir besoin d'une barre d'haltéro, évidemment. Tac Et le truster de base, ça va être un front squat qu'on va junier avec ce qu'on appellera communément chez nous un push press. Donc du coup, on va emboîter les deux et les deux vont former le truster. Je vais partir forcément sur le thruster, là, les pieds largeurs de mes épaules, puisque quand on, fait, euh, quand on fait un squat en général, on descend avec les pointes de pied vers l'extérieur et les pieds largeurs des épaules. Lorsque vous pressez quelque chose au-dessus de la tête, c'est plutôt largeur des hanches. Cependant, comme aujourd'hui on a les deux mouvements, on a et le front et le push, eh bien, du coup on va... Statuer sur l'ouverture des pieds Largeur d'épaule Qui nous paraît quand même Beaucoup plus adéquat Pour gérer les deux Donc du coup Je vais me placer Largeur de mes épaules Ce que je vais venir faire C'est que je vais mettre ma barre En front, en front rack On appelle ça Le front rack Tout simplement Le track Notre track c'est ça Ça c'est un rack naturel Le fait de sortir les épaules Ça va créer un petit creux Au niveau des épaules Et ça s'appelle le rack donc vous allez pouvoir poser votre barre ici vous allez sortir les coudes et les pointer vers le haut non seulement vous allez les pointer vers le haut mais surtout pas vers le sol parce que si vous faites ça, si je vous colle 50 kg sur les épaules lorsque vous allez descendre la barre, elle va tomber et nous on veut pas ça, on veut qu'elle reste sur les épaules donc lorsque vous vous mettez en position pour faire votre thruster s'il vous plaît imaginez qu'il y ait quelqu'un devant et que vous pointez cette personne avec vos coudes ça marche donc vous êtes ici, vous avez comme on l'a dit tout à l'heure notre largeur d'épaule au niveau des pieds okay c'est quand même assez large ça nous permet de descendre sauf que quand je vais venir descendre je vais venir faire glisser ma barre ici okay au niveau de mes pointes de doigt pour que mes coudes soient encore plus haut ça donne ça okay, sur le front Donc moi je descends sur mon front sur mon front squat je dois descendre sous la ligne des genoux okay les gens appellent ça les coachs souvent appellent ça casser la parallèle ce qui, est, ce qui peut paraître un peu bizarre, bizarrement dit, en tout cas nous on le comprend, mais il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la parallèle. Donc on va parler de la ligne des genoux. On va dépasser la ligne des genoux, ok, et on va descendre sous cette ligne des genoux. Une fois que je suis en bas, je m'assure juste que mon poids du corps se trouve dans mes talons, que mes, euh, mes coudes sont bien levés, que mon regard est aussi et que mon dos est engagé ainsi que mes lombaires. une fois que c'est le cas, lorsque je vais pouvoir lever, je vais pousser dans mes talons. Et je vais activer mes ischio jambiers Mes isques jambiers, je le rappelle, c'est derrière okay. Mes isques jambiers Pour pouvoir pousser ma charge Ça marche Une fois qu'on est ici, du coup On a poussé nos charges On est descendu en front On a poussé nos charges ici Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter le push press Le push press, je le rappelle, c'est La barre un petit peu plus dans les mains Je fléchis et je vais venir presser fort Jambes tendues La barre au-dessus de la tête Ça marche Je fléchis, je pousse Ok je fléchis, je pousse, j'ai entendu, sauf que du coup, ce qu'on fait c'est qu'on met les deux, ça donne Front, je pousse, je pousse, je pousse, je m'arrête ici et pousse Ok Je la refais, front, je pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, stop et go Donc là je vous ai montré les deux exercices bien distincts Sauf qu'évidemment vous vous doutez bien que dans les workouts ou dans n'importe quel exercice on ne va pas faire de pause entre les deux, on va les enchaîner. Donc pour ça, il faut à la fois que j'enchaîne, mais que j'ai une grosse distinction dans ma tête des deux mouvements de façon à être super optimale sur le push press. Je descends, je pousse, pousse, pousse, go. Bon. La refaire. Je descends, et monte, monte, monte, monte, go. Bon. Ça marche Pourquoi est-ce que je fais la distinction entre les deux Et j'essaye de vous faire comprendre vraiment les deux. C'est que qu'il ne s'agit pas juste d'une descente et d'une montée et je presse. Non, il y a vraiment une action des hanches qui propulse ma barre au-dessus de la tête. Et ça, vous devez le comprendre parce que lorsqu'on a plein de répétitions et que vous vous retrouvez avoir mal aux épaules, c'est très certainement parce que vous n'avez pas poussé dans les, dans les jambes et que vous ne vous êtes pas servi des fessiers pour expulser la barre. Donc, faites la distinction entre les deux. Je fronte et lorsque je remonte. Je presse, ok Et j'active les hanches. Ok, maintenant, une fois qu'on a dit ça, vu qu'on a vu juste un thruster, on va pas faire un thruster par un thruster par un thruster par un thruster, sinon on va se fumer les bras. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois que la barre elle est en position haute et qu'elle a terminé le premier thruster, je vais la laisser descendre au niveau de mes épaules, sauf que je vais aussi descendre dans mes jambes, ok Et je vais descendre les deux en même temps de façon à pouvoir relancer un autre thruster. Ça marche Ça va donner ça, regarde. Je suis ici. Au lieu de descendre que les bras et de redescendre en front, je vais descendre. Les deux. Ça marche J'ai 1, 2, top. Une dernière fois. 1, 2, go. Ok Et du coup, une fois que je m'en fous en bas, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je repars sur le prochain. Et 1, 2. Et j'enchaîne. Ok on peut se dire ah ouais, c'est si facile parce qu'en fait c'est pas si compliqué, c'est juste une petite, un petit coup de main à prendre. Il y a une dernière chose que je dois vous dire, je sais pas si vous l'avez remarqué pour les plus curieux, mais il y a un mouvement de main qui se passe c'est que au moment où je descends, ça donne ça, au moment où je vais monter en presse, ça donne ça, donc ma main elle bouge aussi. Ok, maman est un être vivant. Elle n'est pas juste bloquée comme ça et elle fait sa vie comme ça. Non, elle, elle s'adapte à ce que je lui demande de faire. Quand je suis en front, je suis comme ça. Quand je suis en presse, je suis comme ça. Regardez mes mains maintenant, vous allez le voir. Regardez que mes mains. Ok Bon, mauvaise nouvelle, pour toutes les personnes qui débutent, ce sera très compliqué à faire parce que ça fait mal au poignet. Et que quand on commence l'haltéro, en règle générale, on a très mal au poignet. Je me rappelle comme si c'était hier. Cependant, pour ceux qui ont l'habitude déjà de manipuler des, des charges en front, ce sera une formalité pour vous. Donc, je vous conseille très fortement de faire attention à euh, cette mobilité du poignet et à l'utiliser dans vos workouts. Quand vous avez par exemple 21 thrusters, utilisez-le. Véhiculez votre poignet. Okay, Faites-le travailler avec vous. Utilisez les hanches pour propulser vos barres à chaque fois. Et surtout, prenez le rebond aussi en bas. Rebondissez pour repartir assez rapidement. J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à euh, apprivoiser un petit peu mieux votre soeur. Continuez à le travailler, que ce soit le thruster, le cluster le squat clean, ça rentre un peu dans la même catégorie, même le squat snatch même si la prise est différente, ça rentre un peu dans les mêmes catégories, donc si vous travaillez un des exercices que je viens de vous de, bah, un des exercices que je viens de vous nommer dans tous les cas vous améliorez aussi les autres en fait, c'est comme ça, on n'améliore pas on n'est pas dans un sport où on travaille muscle par muscle et on est sur de l'esthétique, non, on est vraiment sur une, une question de mécanique, de biomécanique, donc quand il s'agit de ça, eh bien lorsque vous améliorez un mouvement, vous améliorez aussi et il y aura aussi une, bah, une incidence sur tous les autres. Donc, perfectionner le thruster, c'est aussi perfectionner les autres mouvements d'haltérophilie. Donc, je vous incite à travailler ça, même si vous pensez être déjà super chaud en thruster vous pouvez quand même y faire mieux. En attendant, on se retrouve sur mon Instagram, euh, où je poste quand même énormément de vidéos, explications, de skills, de de, vais dire de faux stars, euh, de conseils, de workouts. Alors, n'hésitez pas à m'y retrouver. Plus on est de fous, plus on rit. Et du coup, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si le conseil vous a paru pertinent et surtout, surtout, surtout, je pense, euh, partager cette chaîne à toutes les personnes qui débutent ou euh, qui ont un niveau intermédiaire et qui ont besoin de conseils, je donne des conseils pour à peu près tous les niveaux de pratique, donc n'hésitez pas à partager cette, cette chaîne on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye.